Alors comment se déroule une séance C'est vrai qu'on peut se demander euh, finalement euh, qu'est-ce que c'est que le coaching et comment ça va se passer. Donc ça se passe de façon très bienveillante déjà, euh, sans jugement, sans, voilà, on, on accueille une personne telle qu'elle est avec sa problématique. Donc on a une première séance qui est une séance qui s'appelle la séance zéro. C'est une séance découverte où en fait on va apprendre à découvrir... La problématique de la personne, elle va un peu nous parler de l'histoire de son poids. Et ensuite, nous, on va lui présenter la méthode mère, le mode opératoire. C'est un mode qui est un peu particulier. On n'est pas des psychologues, on est des coachs. Un coach, ça va parler de comportement, mais ça ne va pas rentrer dans la psychologie, euh, vraiment euh, de, de comprendre le passé, les problématiques qui sont en lien avec euh, toutes sortes d'un, dénouer des nœuds du passé, comprendre des choses. On est plutôt aujourd'hui à prendre quelqu'un avec ses problématiques et on va l'amener à changer pour demain. A l'issue de cette première séance, la personne part avec un rendez-vous et un premier travail à faire. La fois d'après, lorsque la personne revient, on va commencer réellement à travailler, à la fois sur ses comportements alimentaires, en fonction d'un certain nombre de choses qu'on lui aura demandé dans la séance zéro, et ensuite va s'enclencher un premier travail, on va basculer sur tout ce qui est en lien avec ce qui pousse à manger. Le métier de coach, c'est plutôt un métier où on va permettre à la personne d'avoir des prises de conscience. Le coach va simplement faire miroir avec, euh, avec la personne pour lui renvoyer en fait, ses propres comportements. Et c'est beaucoup plus profond que si on lui dit « tu dois faire comme ci » ou « tu dois faire comme ça ». Et petit à petit, en fait, à travers ces prises de conscience, elle va apprendre à se connaître, apprendre à changer ses comportements pour finalement, à un moment donné, euh, vivre avec, euh, avec ce qu'elle est et, euh, et être plus euh, libérée de toutes ces problématiques qui ne sont pas forcément, bien sûr, les problématiques liées à la nourriture, mais aussi toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer euh, dans, dans sa vie. Avec la méthode mère allégez-vous la vie